Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Oh merci Seigneur pour ta présence. La joie quand on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur Parce que c'est là que nous le rencontrons Nous avons chanté, nous avons loué son nom Il est descendu pour nous bénir Alors lèvons-nous, nous allons lire un psaume Et écouter la parole du Seigneur Que le Seigneur soit vraiment glorifié Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 8, psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 8 « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants. »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 Je ne veux pas m'éloigner de ta parole. Je ne veux pas suivre les lois de ce monde. Oh mon Jésus, je me confie en toi. Nous nous tournons vers toi, notre Père Céleste, notre Dieu, dès qu'il nous vient la délivrance, la bénédiction. Grâce et la joie, oh béni, mes personnes, de pouvoir également aussi te servir dans ce bas monde où nous sommes. Nous ne voulons pas nous détourner de toi, nous voulons marcher avec toi, nous voulons vivre avec toi, nous voulons persévérer dans tout ce que tu nous as recommandé, mes personnes pour pouvoir te plaire, toi notre Dieu. Sois béni encore pour ce moment béni et merveilleux que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver, Père Saint-Dieu, oh malgré les difficultés que nous traversons encore. Pendant ces temps, mon Tibisson, comme tu vois la situation aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, le monde, comment il est en toi, oui, Père. Mais toi, tu nous conduis, tu nous accordes la grâce encore d'être éclairé par toi et soutenu par ta main, Seigneur. Merci encore pour ce moment où nous pouvons chanter avec allégresse le chant des sions, mon bénévole Père Saint-Dieu, pour exalter ton nom, tes œuvres, tes œuvres grandioses, mon bénévole Père, que tu accomplis, que tu continues à voir d'accomplir encore davantage dans, dans la vie de chacun de nos pères. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir voir ce précieux Seigneur que tu es. Béni soit ton Seigneur encore de la manière dont tu conduis les choses et tu bénis aussi ton peuple mon roi. Nous te remercions pour les cantiques qui ont été chantés mon bien-aimé Père Saint Dieu. Merci encore au oh Dieu pour tous les bienfaits que tu as accordés encore à ton peuple mon roi qui nous pousse à voir à l'église en ton endroit pour ce que toi tu es ce que tu fais. Sois glorifié et béni encore. Merci encore pour le psaumes que nous avons pu entendre et lire aussi mon bien-aimé Père Dieu qui... Toujours réjouis aussi nos cœurs de pouvoir vraiment voir combien tu te souviens de nous, mon mon Père Saint, tu t'occupes de chacun de nos pères. Sois béni, nous pensons à tous nos frères et sœurs, Père Saint, aussi, c'est vrai, nous ont aussi salués, nous sommes dans la joie, qu'ils soient bénis, Père, ils sont aussi en connexion avec nous et partout où ils sont, Seigneur, nous prions pour qu'ils soient aussi bénis et protégés et fortifiés aussi par toi, Père. Ce soir, nous sommes rassemblés pour pouvoir te dire encore merci pour tout ce que tu as fait pour nous dimanche, Merci parce que tu as vraiment fait des merveilles pour nos pères et nous t'en remercions de tout notre cœur, tu es venu, tu nous as et les témoignages de, de partout, mon sauveur, sois glorifié encore aujourd'hui, Père, et sois béni, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions pour sa fidélité, nous le remercions effectivement aussi pour sa présence qui ne manque, fait jamais défaut. Il est toujours présent aussi pour pouvoir nous conduire et nous aider aussi à pouvoir davantage. Nous accrocher à lui, et surtout, à ouvrir aussi nos cœurs, et comme notre sœur, je pense, notre sœur Evelyne, qui me disait que, et, lorsque le Seigneur, notre Dieu, lui a accordé la grâce, il dit, Seigneur, je ne sais pas comment prier, il dit, mais, il se souvient que dans les scènes d'écriture, il était écrit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Alors, je lui dis, il faut simplement ouvrir la bouche, et Dieu agira aussi. Nous, nous voulons pas rester muets devant le Seigneur, nous voulons avoir effectivement aussi des paroles d'amour, de reconnaissance à son endroit pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue encore de pouvoir faire aussi au milieu de nous. Nous le remercions de tout notre cœur et surtout moi. Je le remercie de ce qu'il a fait pour nous ce dimanche. Ce qu'il est vraiment descendu et il a agi. J'ai pu entendre des témoignages des différents frères, et sœurs, même de ceux qui étaient aussi au loin, et ceux qui étaient aussi ici, aussi sur place. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de tout un chacun. Et aussi, c'est vraiment extraordinaire de voir qu'il est toujours présent. Et quand nous l'invoquons de notre cœur, il entend et, et il descend aussi pour pouvoir confirmer qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Seigneur, c'est un Seigneur qui, qui mérite le respect, la considération effectivement à, à son endroit pour nous qui sommes réellement aussi son peuple. C'est par nous que le monde peut arriver à pouvoir réaliser que Dieu est vivant. C'est par nous aussi qu'il peuvent arriver à pouvoir aussi avoir la crainte de ces dieux, effectivement, en voyant ce que Dieu fait en nous aussi, et aussi les témoignages que nous rendons. Je disais à, à mon frère, je pense notre jeune frère ici, euh, qui est là, je crois que son nom, il est, il est... frère Graël. et Je pense qu'il vous a rendu son témoignage. C'est ça le problème. Je ne suis pas là pour rendre témoignage souvent des uns comme des autres. Chacun de vous peut rendre son témoignage. lui-même. Graël, tu veux bien venir ici. Parce que j'allais citer et rendre le témoignage, mais il est lui-même présent. C'est bien, non il peut même lui-même rendre son témoignage et puis nous... Alors tu peux nous rendre ce témoignage de ce que tu m'as rendu moi Les autres n'ont pas entendu, je pensais qu'ils avaient entendu Alors tu peux te sentir à l'aise, que Dieu te bénisse Que Dieu vous bénisse Amen. Euh, Le dimanche, on était ici Et euh, pendant que la parole était prêchée J'étais là, j'écoutais J'écoutais vraiment avec euh, une autre attention Parce que ça m'avait vraiment trop touché la parole et euh, au moment où le frère Leonard nous a dit de pouvoir nous lever, euh, nous sommes levés. J'ai commencé à prier. J'ai commencé vraiment à pouvoir euh, euh, confesser à Dieu. Je voudrais vraiment marcher de la manière dont Dieu voulait. Je lui donnais tout mon cœur et je commençais à pouvoir pleurer pendant que je priais. Je priais. Et à un certain moment, je me suis arrêté et je suis sorti pendant que des gens étaient en train de, de prier. Je suis sorti et euh, j'ai vu par l'écran qui est à l'extérieur que des gens commençaient à s'approcher pour que le pasteur commence à prier. Et je me suis dit que ce moment-là est particulier, mais je voulais venir m'avancer pour prier, mais je me suis dit que comme le, le pasteur était fatigué, je vais venir simplement, je vais m'asseoir et je vais, euh, je vais prier avec tout le monde. Et je suis venu, je me suis assis et des gens étaient là-bas de l'autre côté, le pasteur leur a dit tous de venir de ce, de ce côté-ci, et des gens commençaient à venir, et puis il a dit aussi à tous ceux qui avaient le désir dans le cœur de pouvoir euh, prier, afin euh, qu'ils qu puissent avancer, que le pasteur puisse prier, va prier pour tout le monde. Et d'un coup, toute l'assemblée est venue devant ici, tout le monde était là, et même l'endroit où on était là-bas, tout le monde était rempli, et je n'avais même plus la force de pouvoir avancer par ici, parce que tout était plein et là où j'étais, je me suis ça m'a mis à genoux, tout le monde s'est mis à genoux, on a commencé à prier, le pasteur prier, prier, prier. Il a commencé d'abord par chasser les démons et tout ça et puis à un moment, il a commencé à élever le nom du Seigneur, il a commencé à dire combien Dieu était bon, comment Dieu est vraiment merveilleux et tout et dans mon cœur, je commençais à sentir, je disais amen, je disais amen et à un certain moment, il montait tellement fort que il a il a crié, il a dit que son nom c'est Jésus. À ce moment-là, dès qu'il a dit que son nom c'est Jésus, j'ai dit amen et il y a une force qui m'a saisi. Là où j'étais, j'étais à genoux normalement, euh, mon haut était, j'étais comme ça, j'ai levé ma main quand j'ai prié, et puis dès que la force est venue, j'ai senti, on m'a pris, on m'a mis euh, la tête vers le bas, je, je m'étais incliné, le front par terre, j'ai commencé à à pleurer, il y avait tout mon corps qui, je sentais vraiment dans mon corps, il y avait une force, une puissance, je sais même pas comment, euh, comment vous voulez dire, je pleurais tout mon être entier, je pleurais, je pleurais, je n'arrêtais pas, je voulais arrêter parce que je me dis, il y a des gens qui vont m'entendre pleurer et tout, c'est pas bien et tout, mais j'arrivais pas à m'arrêter, je pleurais, je pleurais, je commençais à remercier Dieu à lui dire merci pour sa bonté, merci pour ce qu'il, en fait je sentais dans mon cœur vraiment une paix. Euh, c'est comme s'il me rassurait qu'il me connaissait, qu'il était là avec moi. C'était vraiment, c'était vraiment très fort. Je pleurais, j'ai pleuré de tout mon, mon être. Je pleurais, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et puis un moment, je me suis arrêté. Je voulais me lever pour sortir. Et à ce moment-là, dès que je voulais me lever, la même force m'a encore saisi. Je recommence encore à pouvoir pleurer. C'était comme si c'était long, mais je pense pas que c'était long. Je sais même pas combien de temps, mais je ne m'arrêtais pas, je pleurais, je pleurais, je pleurais vraiment de tout mon être. Et, et après, il y a eu le, la prophétie et tout. Et de ce moment-là, jusqu'à la fin du culte, je n'arrêtais je pas, je pleurais, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais toujours. Je suis rentré à la maison, j'ai prié la nuit et le lendemain matin, quand je me suis mis à pouvoir prier aussi, j'ai recommencé, je commençais à pleurer, je n'arrêtais pas à pouvoir pleurer. Je me suis dit non, ce n'est pas normal et c'est là que j'ai appelé le frère Lonard. je lui expliquais cela. Et il m'a vraiment dit que c'est ça quand le Seigneur Jésus vient dans, dans l'être humain et qu'il agit. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, s'il si n'avait pas rendu témoignage, vous n'aurez pas su. Le Seigneur fait beaucoup de choses, en fait, et dans les uns comme dans les autres, et nous réalisons qu'effectivement, qu il est toujours le même. C'est nous, en fait, qui ne prêtons pas attention à ce que le Seigneur dit. Et on a l'impression que... Je... Et c'est vrai, c'est comme... <rire> c'est comme cette question que notre euh, sœur ici, notre jeune sœur ici, Déborah Moukounaï, et d'abord, il est venu aussi me rendre témoignage aussi dans, dans mon bureau de l'expérience qu'il a aussi vécu. Je pense qu'ils il étaient ensemble avec sa classe jeune C'était avec qui vous étiez Pardon oui, oui. Bon, je ne vais pas le faire venir ici si, ici. Si. Sinon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a fait et que c'est vrai que nous devions toujours rendre témoignage de ce que le Seigneur, notre Dieu est fait pour nous et il continue à pouvoir faire. Si simplement nous pouvons avoir du respect, les choses changeraient beaucoup parmi nous, effectivement, et les seigneurs agiraient encore davantage. Si vous savez ce que je reçus, effectivement, que je ne vous ai pas encore fait part, effectivement, de cela, j'attends de vous voir faire. Les seigneurs, ils savent ce qu'il fait. Mais les prophéties qui sont de même des lois, pour ici, ce que le Seigneur va faire, ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire. Et il est en fait certain que nous n'avons pas conscience, effectivement, de la grâce que Dieu nous accorde, de pouvoir, il m'a aussi, faire partie du peuple de Dieu, et surtout de pouvoir être là pour entendre la parole de Dieu. Alors il a posé une question euh, que je vais juste rapidement répondre, et puis nous prenons ici. La question, il m'en a posé deux, mais je vais pas prendre deux, je vais prendre une, et peut-être deuxième après. Et, et il m'a posé la question, c'était dimanche, en disant, mais est-ce qu'on peut avoir un, un baptême du Saint-Esprit sans sensation est-ce qu'on peut avoir, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans qu'il y ait une sensation Effectivement. Alors, certainement, c'est vrai que euh, c'est quelque chose que on entend souvent parmi les frères et sœurs qui ont cru le message ici et qui ont eu à pouvoir mettre cet accent, toujours effectivement pour euh, dire que, bon, le, le prophète a eu à pouvoir dire qu'on peut recevoir, en fait, le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Il n'y a pas de sensation, mais on l'a reçu. Oui, c'est comme cela. Je pense que la plupart de tout, de chacun connaît cela. Et puis, bon, ces déclarations, beaucoup de gens le connaissent. Alors, moi, j'ai toujours eu à pouvoir dire une chose qui est toujours très importante. C'est quand il s'agit des choses qui sont bibliques. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Mais ce qui est important pour toi et pour moi, c'est de pouvoir toujours se poser la question. Qu'est-ce que les Saintes Écritures disent à ce propos ça, ça doit être votre façon de réagir. C'est votre garantie. C'est quelque chose. C'est aussi que je remercie Dieu parce que mon frère Julia m'a appelé aussi hier et je suis resté longtemps au téléphone avec lui. Que le Seigneur le bénisse et toute sa famille. Ah, le, le Seigneur travaille. Ah, Dieu d'Abraham. Vous savez, j'ai lui dit, j'ai dit frère, je pense que les questions que tu veux me poser, peut-être que c'est mieux que je puisse les répondre en public. Pour que les frères et sœurs qui sont aussi dans tous ces endroits, effectivement, parce que c'est, ça concerne, en fait, les enseignements reçus. Qui sont devenus comme, effectivement, dans des acquis, en fait, effectivement, mais qui sont enracinés dans les gens. Et qui me disent, mes frères, et, et, et c'est comme ça qu'on nous a enseignés. Et, et on doit vivre comme ça parce que il s'agit du prophète messager. Alors il me posait donc des questions. Mais Dieu soit béni pour mon frère. Alors, évidemment, je réponds d'abord à ça, parce que je ne vais pas rentrer là dans ces questions-là, effectivement, si je disais c'était important pour que au moins que ça soit répondu mm, sur base des scènes d'écriture, pour que tout le monde comprenne, que tout le monde puisse. Parce que ces questions étaient vraiment profondes et importantes qui sont inhérentes effectivement à la vie de frères et sœurs dans ce message du temps du soir et la position même effectivement de la considération du prophète effectivement à parce qu'entre parenthèses si donc il m'a posé cette question si mais c'était d'un bon sens qu'il posait la question parce que c'était la chose qui travaillait son cœur si je croyais je croyais effectivement que William Marion Branham était le prophète de Dieu au même stade que Moïse est au même stade que Élie, parce que on a dit que, on dit, on a dit, on dit que lui, William est il est donc la bouche de Dieu. Donc, s'il est la bouche de Dieu, quand il tousse, c'est Dieu qui tousse. Non, c'est comme ça, non, c'est pas que moi je dis, c'est comme ça qu'il disent Donc, tout ce que si même il a fait, blablabla, pendant que y avait le sétélique, c'est Dieu qui fait ça. Donc, étant donné qu'il est la bouche de Dieu, donc tout ce qu'il a dit, effectivement, on doit Wow. J'ai dit gloire à Dieu pour cela, effectivement, euh, la manière dont on se considérait, effectivement. Moi, on me pose des questions, je suis censé répondre. Parce qu'on ne doit pas penser, effectivement, que les frères, cherchent, cherchent, les frères ne cherchent rien, on lui pose des questions et lui doit répondre. Bon, en rapport avec la première question de notre, notre sœur, il a posé la question, est-ce que, parce que ça aussi, c'est ce qui est dit, est-ce qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit sans sensation alors, il faut se poser la question de ne pas d'abord savoir ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les Saintes Écritures disent en rapport avec le baptême du Saint-Esprit C'est ça qu'on doit comprendre. Parce qu'on nous dit, le prophète a dit, donc on doit rester là que le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Et puis, on va tellement plus loin quand on, on parle de cela en se référant de notre précieux frère hein, en, en, en déclarant les choses telles que ah comme il est, il est prophète parce qu'on amène ça à ce niveau là donc en principe il peut aller lui loin voilà Dieu transporte tellement si loin loin loin loin il prend les choses qui ne sont même pas là mais il déclare et nous sommes tous censés pouvoir croire cela parce que c'est un prophète parce que Dieu à placer au niveau 2. Je réponds peut-être un peu à des questions rapidement aussi. D'abord, rapport avec le baptême du Saint-Esprit sans cessation. Dans les scènes écritures, nous lisons dans Acte au chapitre 1. Acte au chapitre 1. Acte au chapitre 1. Et pendant que vous tournez les pages, je voudrais juste dire un mot aussi en rapport avec notre sœur Bélie et aussi notre frère jean si son frère. Ce n'est pas facile non que les Seigneurs vraiment puissent les consoler. Notre sœur et notre frère, ils ont perdu leur père. Ah oui, ah oui c'est un moment tellement douloureux et, et la situation n'est pas aussi facile au niveau de la famille. Ils ont vraiment besoin que nous puissions prier pour eux, mais que aussi nous puissions aussi, que les seigneurs nous aident à ce que vous comprenez, ce que je veux dire. Donc, je prie que Dieu nous accorde cette grâce pour eux aussi, enfin que parce que d'après ce qu'il m'a fait part, c'est que l'enterrement va avoir lieu ce samedi-ci. Ce qui veut dire que dans ce laps de temps, que les seigneurs nous assistent. C'est notre sœur et aussi c'est aussi le frère de notre sœur. Ce qui touche à notre frère, à notre soeur, ça nous touche aussi. Et nous ne pouvons pas nous reculer, mais nous pouvons toujours simplement qu'avancer et assister. Et en même temps aussi, notre frère euh, Daniel, euh, ta sœur Daniel de, de, de, de Map et l'assemblée là-bas, ils ont perdu la sœur Odette. Peut-être beaucoup, parmi vous, ne la connaissent pas, mais vous pouvez vous souvenir que c'est une sœur âgée qui venait ici et qui est rentré aussi donc à la maison. Elle était souvent avec la sœur Mauricia. Nous allons prier pour cela aussi. Notre Père et Soba, est précieux souvent. C'est vrai que ce sont des moments tellement difficiles que nous traversons notre sœur et aussi toute sa famille. Mon bénémi, Père, oh Dieu, nous implorons ta grâce, mon béni. Tu es le Dieu qui connaît l'homme. Tu connais aussi les douleurs que peut prouver... Quelqu'un, lorsqu'on perd quelqu'un, puisque toi-même, tu étais là quand tu as vu effectivement aussi la douleur de Marthe et de Marie aussi. Lors de la mort de leur frère Lazare, combien ils t'ont supplié aussi, Bénémen, Pâtes-Bissan. Et tu as eu la compassion aussi pour la maman qui avait perdu son unique enfant, mon Bénémen, Père Dieu. Tu as tendu ta main sur le cercueil, l'enfant a été donc ressuscité. Seigneur, nous te supplions de pouvoir consoler notre frère et notre soeur, la famille. Tu connais les besoins, tu connais les désirs, tu connais aussi l'assistance, mon Bénémen, pâtes En cet instant, ils ont besoin de toi, mon Bénémen, Père Dieu, pour consoler... Aussi pour aussi les aider aussi à ce qu'ils puissent arriver à pouvoir mettre dans la terre le papa que tu leur avais donné, Père Saint. Sois béni pour ça. nous te supplions pour cela, Père Saint-Dieu. Pour notre sœur aussi qui rentre à la maison, Père Saint-Dieu, pour l'assemblée des Jeunas, et nos frères et sœurs qui sont là-bas, nous prions pour eux. Enfin, que tu le consoles aussi, mon Père Oh dieu notre sœur Mauricia, que tu la consoles aussi, mon Père Père. Oh Dieu, d'avoir perdu aussi la sœur qui les tant aussi, mon mes pères Sois béni pour ce que toi tu fais, Seigneur, car nous t'avons ainsi prié. Et demandez menace la paix, au nom de Seigneur Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, console le cœur. Dans le livre des actes, au chapitre 1, nous lisons ici, verset 4, il dit, comme il s'est trouvé donc avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais. « D'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Donc c'est une puissance notre frère ici, Agaël, nous a fait savoir. Il était là, il a senti effectivement que quelque chose pénétrait. Il pouvait pas rester insensible. Il a commencé à pouvoir pleurer, il ne s'arrêtait même pas. Mon frère, ma soeur, je pas accouté, mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas possible que vous puissiez dire que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit sans sentir que quelque chose est descendu en vous. C'est une puissance venant d'en haut. Dans au chapitre 2, regardez encore. Verset 1. Le jour de la pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup. Il vint du ciel un bruit. C'est quand même quelque chose... Comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis... Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sous chacun. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. On peut pas rester indifférent. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a une réaction. il y a une C'est une puissance en fait. Donc tu peux pas me dire qu'il y a un baptême sans sensation. Non, ça n'existe pas. Quand probablement le frère parlait des sans sensations, il parlait probablement à ce que les autres là exagéraient dans des choses, blablabla, blablabla, des défauts, des fa, mais dans les scènes écritures, le baptême du Saint-Esprit, il y a des sensations. Il y a une puissance, si tu ne peux pas, et, et vient là, tu dis, oh, oh alléluia, oui, oh, je suis baptisé du Saint-Esprit, oh, frère, vous savez, je suis baptisé, mais c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit C'est comme je vais poser la question, toi, sœur, est-ce que tu peux dire que tu as un bébé, tu as enfanté un enfant, si tu n'as jamais connu la grossesse non, quand tu as connu que tu es mis au monde, personne ne peut dire que tu n'as jamais mis au monde, parce que tu sais que tu es mis, Tu as souffert, ça s'est passé, c'est la même chose. Avec le baptême du Saint-Esprit, c'est la même chose. On se souvient de ce jour, parce que c'est un moment qui marque votre vie. Donc un baptême sans sensation, sans, ça, ça, ça, n'existe pas. Dans les scènes écritures, il n'y a pas. Parce que les gens vont dire, ah, dans le message, il y en a de ceux qui ont eu les doctrines en disant, euh, puisque nous avons reçu le message. Vous savez, il y a tellement trop de choses. Nous avons reçu le message, ça veut dire que nous avons reçu le baptême. Mais pourquoi vous dites cela Mais Écoutez bien, il se réfère à ça. Regardez. Je crois que c'est probablement, c'est parce que je dois penser cela. Il dit, Ephésiens au chapitre 1. Il dit, on va lire ici. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Vous y êtes? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors ils vous disent, oui, comme nous avons reçu le message, la parole de la vérité, le message de l'heure, effectivement, nous l'avons reçu, alors nous avons baptisé Saint-Esprit, nous sommes scellés. Mais c'est parce ce que l'écriture dit. Non, non, non, ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Non, non, non, non. non. Vous avez cru en lui. Mais l'effet de croire en lui, c'est d'abord la justification. Et puis la vérité vous conduit à la sanctification. Et puis après, sur le baptême du Saint-Esprit. Bien sûr, ce sont des choses qu'on doit expérimenter. Si réellement nous avons cru en lui et que la vérité nous a été apportée, c'est sûr et certain, toutes ces choses vont rentrer en scène. Ce n'est pas que non, je crie un message, Alléluia, je vais au ciel. Non, monsieur, j'ai toujours eu à pouvoir le répéter ici, le message ne sauvera pas... Personne. Alors, juste euh, un rapport avec un morceau de cela, puis on peut lire l'écriture, parce que je vais que nous partions vite aujourd'hui. Notre frère dit que bon, parce que l'enseignement, ce qu'il m'a posé la question aussi, je croyais que frère Branham était au même niveau que le prophète Moïse, le prophète Élie, tout ça, un grand standard effectivement, ainsi, parce que ce que Moïse a dit, ce que Eli ont dit effectivement. On dit. Alors, si il est sur ce même niveau que standard effectivement, donc parce qu'il me demande si je crois qu'il est les prophètes à même titre que Moïse, même titre que Élie ainsi de suite, parce qu'à ce moment-là, comme ils ont dit que, que Dieu bénisse mon frère, et comme il, il dit c'est cru comme ça, on croit cela comme ça, on le croit de tout notre cœur, c'est comme ça, ça nous a enseigné que William Branham est la bouche de Dieu. Donc, s'il la bouche de Dieu, quand il tousse... comme ça qu'il m'a dit, quand il tousse, donc c'est Dieu qui a toussé. C'est-à-dire que c'est la bouche de Dieu, donc quand il dit quelque chose, tous ceux qui croient au message doivent croire, parce qu'il est la bouche de Dieu. Alors, au même titre que Moïse, je dis, bon, moi je dis, bon, moi je vais maintenant, tu m'as posé la question, mon précieux frère, j'ai dit, je veux répondre. Je, je donne un peu un cours, je ne je donne pas le détail que je donne. J'ai dit, puisque tu me poses la question, si il est prophète au même temple que Moïse même prophète que même trame lit Parce que ceux qui prêchent cela aussi nous déclarent en disant qu effectivement que c'est que Moïse a accueilli. C'est pour ça qu'ils veulent prendre les messages comme étant dans les brochures, tout ça, comme étant l'absolu, puisque c'est cette manière-là qu'ils ont eu à pouvoir placer et qu'il est donc la bouche de Dieu et il est donc le point final, c'est-à-dire l'absolu. Est-ce que vous avez compris Alors, je lui dis une chose. Je dit, je voudrais qu'on prenne les saintes Écritures pour qu'on voie Moïse, Élie, et puis comme il en est aussi question de frère Bonhomme, nous puissions voir. Ça veut dire quoi effectivement la bouche de Dieu Parce qu'on dit bon, quand ça arrive la bouche de Dieu, c'est Dieu qui parle. Donc comme celui des derniers messagers, la bouche de Dieu et on doit croire tout. Alors je lui dis, prenons dans les scènes Écritures. Nous allons prendre cela avec vous. Dans les livres de Matthieu. Matthieu au chapitre 17. Vous y êtes Vous suivez Matthieu 17, verset 1. Nous lisons. « Six jours après... Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous suivez Il fut transfiguré devant eux. Vous comprenez ça, non Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici qui Moïse et Élie leur apparurent. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils s'entretenaient avec lui. Donc ils étaient bien vivants que <rire> L'écriture ne ment pas quand même. Est-ce qu'il parlait donc avec lui? Donc Moïse, c'est un puissant prophète. Élie aussi puissant prophète. Et il s'entretenait avec qui Avec Jésus. Vous entendez cela? Alors maintenant regardez ce qui se passe. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai donc ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici quoi Une voix fit entendre de la nuée ses paroles. La voix qui fit entendre de la nuée ses paroles, c'était la voix de qui Mais c'est Dieu lui-même, non Parce que Non, non, c'est la voix de Dieu, c'est quand même, non La voix qui vient de nuée. Parce que le Seigneur n'a pas parlé à ce moment-là, puisqu'il était là, transfiguré. Il était avec Élie et Moïse, des grands prophètes. Vous suivez Ah, alors maintenant on nous dit ici, et, et la nuée, on va dire, la nuit, donc fait entendre la nuée ces paroles-ci, celui-ci est, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est la bouche de Dieu. Oui, où allez-vous chercher la bouche de Dieu Ce n'est pas moi, mais Dieu lui montre lui-même, dit, mais si vous voulez m'entendre parler, voici la bouche. Il dit Moïse est là, Élie est ici. Si. Je vous ai pas dit écoutez Moïse et Élie. C'est pas moi qui dis ça. Je vous ai pas dit. J'ai dit Moïse écoutez. Non non non il n'a pas dit. Je n'ai pas dit ça mais j'ai dit écoutez le c'est qui c'est Jésus. J'ai dit, frère, dis, Le problème c'est que quand on, on abandonne la parole de Dieu la Bible, on se perd dans les mystères. Alors, alors, c'est ça le grand problème, mon frère et ma soeur Quand on parle de Moïse, quand on parle d'Élie, mais en fait, Dieu a eu à pouvoir agir en fait de manière assez particulière avec certains de ses serviteurs. Moïse, mais c'est parce qu'il fallait que les Écritures soient mises par écrit. C'est Moïse, effectivement, par qui le Seigneur nous a parlé effectivement de la Genèse, comment la création a commencé, dont Moïse devait écrire. C'est important de comprendre, mais frère. Les choses. Et puis, Elie aussi, effectivement, pourquoi Parce que Dieu a montré, effectivement, comment quand le peuple de Dieu s'éloignait effectivement, des choses qui comptent, et qui ça s'avance, ça, ça, ça effectivement, dans les choses qui sont l'idolâtrie, maintenant, c'est d'être ramené, maintenant, à la parole de Dieu. Et c'est là que je disais, mais vous n'avez pas remarqué et compris quand, dans Malachie, chapitre 4, il est dit, voici, je vous enverrai, Elie, les prophètes. Vous voyez où est placé Malachie, effectivement ce pas après Genèse. Mm. Comprenez C'est avant que nous entrions dans quoi, mon frère Massa Dans la nouvelle dispensation. Je prie pour que Dieu vous aide à comprendre. C'est pour ça que... C'est pour ça que... Le Seigneur, notre Dieu, nous conduit. Frère, il faut que vos oreilles soient attentives pour entendre et que tout ce qui est mauvais, que vous avez reçu des mauvaises semences, doivent sortir. Autrement, vous n'irez plus, vous nirez plus. pas. C'est vrai, frère, parce que c'est pas possible. Regardez très bien, parce que il, il a fallu que cela... Alors, dans Malachie, au chapitre 4, parce que tout le monde s'y réfère, effectivement, il est parlé que, je vous enverrai, vous connaissez cela, voici, je vous enverrai les prophètes, hein, il ramènera, le, je vais quand même les lire avec vous, hein. c'est juste avant, avant Matthieu, Malachie, chapitre 4, verset 5, il dit, « Voici, je vous enverrai, Élie les prophètes, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand redoutable. » Vous entendez cela ?« Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. » Le peur que je lui vienne frapper les pays d'interdit. Est-ce que vous comprenez Mais quand on lit maintenant les Écritures, effectivement, on comprend très bien que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Eli, l'autre fois, je me souviens, j'avais apporté ça ici à l'Assemblée, notre sœur Angèle était encore vivante à ce moment-là, elle était ici dans l'Assemblée, la bombe a explosé quand j'ai dit « William Branham n'est pas Eli. Alors la sœur elle dit, en tout cas, « Seigneur, tu m'as fait sortir d'un endroit, vous me faites revenir dans un endroit aussi pire. » Ici, si on ne reconnaît plus le message, on ne reconnaît plus le messager, on dit que Frère Branham n'est pas Eli. alors je suis où, Seigneur il a été sincère parce que il me l'a dit après. Alors, la grâce que Dieu lui a accordé, c'est d'abord de pouvoir s'asseoir et de pouvoir écouter jusqu'à la fin. Alors, quand il a écouté jusqu'à la fin, Dieu lui a les yeux, il a crié gloire, Alléluia. Bien sûr. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Élie est une personne, il a fait son temps, il est parti. C'est ça que l'ange de l'éternel a expliqué clairement dans, dans les livres. Ici, si je pense dans, dans, dans Luc, je pense, dans, dans Luc, je pense, je pense que c'est dans Luc quelque part. Oui, dans Luc. L'ange de l'éternel expliquera cela. Dans Luc, je suppose que c'est cela. si je suis ah, chrétien. Vous savez, c'est pas facile. Hein. Et nous prions Dieu. Vous pouvez pas vous rendre compte du combat qu'il y a. Parce que c'est c'est les combats entre la vérité et l'erreur. C'est sûr et certain, ça c'est. Alors, il dit, verset, uh, euh, Luc, chapitre 1, verset 16, il dit, en, oh, il se donne, yeah. en parlant de euh, Jean-Baptiste, il dit, verset, verset 14, pardon, bah non, mmh. non uh, verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme, Elisabeth t'enfantera un fils. Tu donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, la Grèce, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Quand il sera grand devant le, le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente, Il sera rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit Saint, de sa mère. Vous entendez cela? C'est la Bible qui le dit. Hein? Rempli de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sa mère. Amen. Ah, c'est pas moi. Vous savez, à quel moment ces choses-là se sont passées? Amen. Quand Marie a rencontré Elisabeth. Ah, il est bon notre Dieu à cette séquence-là. L'enfant qui bougeait pas, la puissance est venue. Il l'a réveillé. Ah, c'est ça. Alors il dit, Dieu soit béni. Et puis il dit ici, si. écoutez bien ce qu'il dit maintenant, verset 16, il ramènera plusieurs De fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec quoi Donc c'est avec l'esprit d'Élie, mais pas, pas avec Élie. Il marchera, son nom n'était pas Élie, son nom était Jean. Mais il marchera avec quoi? L'esprit et la puissance, Élie. Pourquoi? Pour ramener. Vous voyez, c'est... C'est que... ça que nous devons comprendre, effectivement, aussi. À ce moment-là, le calibre de Moïse. C'est l'homme que Dieu a eu à pouvoir utiliser pour écrire la Bible. Et que c'est normal aussi qu'il arrivait arrivait hein, son temps, il devait s'inclure dedans. Parce que Dieu devait montrer l'accomplissement de la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et qui qu avait été utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël de l'esclavage, effectivement. Mais c'était Moïse. Donc Moïse écrivait ce que Dieu lui disait, ce qu'il vivait, effectivement, pour que nous qui sommes arrivés à la fin. Pour nous dire, mais Seigneur, tu es vrai. Mais la Bible, vous savez que Dieu nous aide, frère frère. C'est dire Mais il faut comprendre qu'effectivement, qu il y a beaucoup d'appelés lui Et Dieu ne peut pas se révéler à tout le monde, effectivement. Et que la révélation n'est pas comme du pain qu'on distribue, on distributeur à tout le monde. Il y a seulement des hommes et des femmes que Dieu a choisi effectivement, ici. Et puis. Si nous pouvons comprendre effectivement aussi, je disais à mon frère, j'ai dit, mais considérez les saintes écritures, toujours dans ces domaines-là. Mais... Hébreu au chapitre 1. Parce que nous sommes maintenant dans la partie où nous sommes dans la nouvelle naissance. Malachi, et puis nous sommes entrés dans Matthieu, où nous parle de la naissance de Jésus, n'est-ce pas N'est-ce pas vrai et Parce qu'on nous dit que... La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors tout ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas Alors, je veux que vous compreniez quelque chose. Et on nous a toujours fait comprendre que la loi, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. L'ombre du Nouveau Testament. Vous savez ce que c'est, l'ombre Ça, c'est ça. Et puis quand je mets là comme ça, vous voyez l'ombre là. Mais quand vous voyez l'ombre, vous ne voyez pas vraiment bien la main donc, pour bien voir, il faut que vous voyez la réalité. Alors, maintenant qu'on nous dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. L Hébreu au chapitre 1, verset 1, on a dit, « Autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs, Dieu a parlé à nos pères pas, mais dans ces derniers temps, Dieu ne nous a parlé pas. » Voilà, mon frère. Donc c'est clair que la bouche de Dieu, Frédéric, Dieu a voulu montrer qu'effectivement que tout ce qui se passait était l'ombre parce que la réalité va apparaître. C'est pour ça que vous pouvez voir que euh, les prophètes ont écrit, il est Dieu notre Seigneur. Et quand il est venu, il a porté les titres le Fils de l'homme. Ça veut dire le prophète. N'est-ce pas bien C'est pour ça que vous voyez dans le livre d'Apocalypse, des, des, la révélation. De Jésus-Christ que Dieu lui a. Vous avez bien ça, non Regardez bien. Regardez bien. Voilà, c'était. Après le chapitre 1, verset. Alors, c'est cela, oui, dire. Révélation de Jésus-Christ. Vous suivez Amen. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et maintenant, vous vous souvenez quand même dans l'Ancien dans Testament, quand le prophète devait parler de Dieu et ce que Dieu avait dit, vous entendez comment ils disent d'abord Ainsi parle Moïse. Toujours ainsi parle. Tous les prophètes avaient toujours l'ainsi parle pour montrer que ce n'est pas nous, c'est l'éternel. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur a dit en vérité, en hein? non pas ainsi par l'éternel, parce que c'est lui qui parle. Amen. Amen. Donc, nous, nous comprenons, frères et sœurs. Je ne vais pas rester trop longtemps à battre en détail, parce qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais qui sont tellement importantes, parce que les doctrines sont basées là-dessus. Et beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de gens, aujourd'hui encore, ils croient ces choses-là. Et j'ai dit, je pleurais, j'ai dit, mon âme était brisée, j'ai dit, on amène des frères et des sœurs en enfer. Sous prétexte de ce que nous connaissons, ce que le prophète a dit, et ceci et cela. Vous pouvez pas connaître ce que le prophète a dit, mon frère et ma sœur, si vous n'avez pas le même esprit qu'avec le prophète. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas prêcher en disant, parce que l'autre chose comment on fait. Parce que, comment on fait mais que Dieu bénisse notre précieux frère. Vraiment, Dieu l'aime. Oui, c'est dit ça. Dieu aime notre frère Julien Et il est sincère. Donc quand il pose cette question, c'est parce que c'était de douleur dans son cœur, il voulait que. Parce qu'il dit, mais pasteur, je vais te poser cette question parce que quand j'ai écouté dimanche encore la parole que tu as apportée, lorsque tu as pris seulement une petite portion en concernant, en concernant mariage et divorce, ça fait une bombe. Ça fait une bombe. Juste simplement, l'effet que tu as pu être parti comme ça, ça fait une bombe. Ça dit les enseignements de ce livre. Je vais parler à l'État, je dis, « Oui, mais je, tu n'étais pas conduit à pouvoir. » Je dis simplement, que. parce qu'il y a tellement de choses qui sont enseignées et qui sont pas conformes aux saintes Écritures. Et qu'on nous fait savoir que c'est dans le message. Si tu crois pas le message, tu vas être perdu, tu seras pas sauvé. Et c'est ci, et c'est et cela, effectivement. Mais je crois que nous devons... Être conscient de ce que le Seigneur, notre Dieu, nous donne pour que nous puissions réellement avancer dans les choses qui concernent le Seigneur. Nous prions pour que notre entendement en fait, puisse vraiment s'ouvrir davantage. Bien que vous soyez ici, vous avez encore des dogmes qui sont les vôtres, que vous avez eu à pouvoir recevoir à différents endroits. Vous venez avec votre propre religion. Vous venez avec votre propre entendement et quand la parole est prêchée ici, ça rencontre en fait ce qu'on appelle un choc. Et aussi longtemps que le nettoyage n'a pas pu avoir lieu, vous direz « Amen » ici, mais vous sortirez. Mais cette ancienne chose-là qui, est au plus profond, va toujours émoder. On ne peut pas mettre quand même un, un, un, un, un tuche de vêtement nouveau sur un vieux vêtement. Donc il faut quand même qu'on ne mette pas du, du vin nouveau dans des vieilles outres. Vous savez pour quelle raison, non C'est-à-dire La outre est tellement dure et quand le vin nouveau commence à se dilater, c'est l'explosion, l'eau se déchire. Mais il faut que ce soit l'outre neuve. Quand le vin va comme ça, ça va aussi, quand ça s'ouvre, ça s'ouvre aussi. Toujours, ou que Dieu te bénisse, toujours ouvert à pouvoir recevoir la parole de Dieu. Pas que ça j'ai reçu, c'est terminé, c'est fini, c'est fermé. Alors je disais une chose, j'ai dit, vous n'avez pas remarqué que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui a eu à pouvoir écrire et qui a, et alors, il a dit, moi Jésus, j'ai envoyé. Donc il a clôturé avec les livres d'Apocalypse. Alors qu'est-ce qu'on va encore nous donner de plus Parce qu'on me dit que des choses qui ne sont même pas écrites pour que nous. Parce qu'il est tellement, tellement un puissant prophète qu'il a élevé tellement haut. Alors je pose la question. La personne qui te dit tout ça, effectivement, dit, mais. Tu lui as pas posé la question comment il a reconnu que William Branham était un prophète de Dieu J'ai dit, mais c'est parce qu'il est dans Malachi. C'est-à-dire que, que l'écriture a lui montré qu'il fallait un prophète, un messager. Donc si l'écriture n'avait pas parlé de lui et qu'il soit sorti effectivement, et est considéré comme étant un faux prophète. Donc c'est toujours l'écriture qui doit confirmer toute chose. Donc s'il prêche, j'ai regardé l'écriture. Parce que sans l'écriture, comment voulez-vous que je puisse croire effectivement à la chose Donc, c'est important que nous comprenions qu'effectivement, que si Dieu aujourd'hui encore agit, et puis, on a tendance à pouvoir parler en pensant mais après, William Branham, c'est terminé, et puis on me dit, euh, parce qu'il faut, voilà l'esprit qu'il y a derrière, qu'il faut prêcher seulement le message. Parce que Dieu a eu à pouvoir dire au frère Branham que euh, ce message sera précurseur la seconde venue du Christ. Et ça, je le crois, 100%. Mais la question, on va savoir qu'est-ce que cela veut dire alors ça veut dire que, d'après ce que je l'ai compris, que nous devons prêcher uniquement ce qu'il a prêché, c'est-à-dire que les brochures et les faits à passer. Alors je posais la question pour en savoir, toujours je pose la question, dites-moi qu'est-ce que c'est que le message. Parce que si nous devons prêcher le message, il faut que vous nous dites ce que c'est que le message. Ce quoi le message c'est là la difficulté. Alors, on te répondra, ah, c'est les sept sceaux, parce que, voyez-vous, il est tellement un puissant prophète que Dieu l'a pris, et en rapport avec les ouvertures de saut, tout ça, tout ça, tout ça, qui se sont un peu mélangés, ainsi de suite. Bon, j'ai dit, mais le message est quoi Les ouvertures de saut, qu'est-ce que c'est, effectivement, de cette manière de... On a difficile de pouvoir nous dire qu'est-ce que c'est que le message. Parce que moi, je dois prêcher le message. Tu dois savoir ce que c'est que le message pour quand même que je puisse arriver à pouvoir le prêcher. Que Dieu nous aide. C'est parce que nous pouvons comprendre qu'effectivement, que nous réalisons que quand vous venez, par exemple, dans un lieu comme celui-ci, vous devez savoir pourquoi vous venez. Parce qu'il ne faut pas non plus perdre votre temps et faire perdre le temps des autres. Avec des discussions inutiles sur ceci sur cela, chacun de vous doit être conscient de ce qu'il est, de ce que Dieu a fait. Parce que frères et sœurs, j'ai toujours dit que quand vous, avez les, vous ne comprenez pas les choses, venez poser des questions. Je ne refuserai pas de répondre à votre question. Mais le problème, c'est que quand vous ne posez pas de questions, vous, vous commencez à interpréter vous-même. C'est à ce moment-là que vous vous créez des problèmes. Dans les scènes Écritures, je crois qu'il est en 41. je crois que je ne vais pas rentrer dedans. Juste simplement, pour pouvoir. je voulais lire dans le livre des actes tout à l'heure. Mais comme cela a été que. Je crois que, il était quand même important que certaines choses soient aussi clarifiées. Mais c'est pour ça que je vais quand même revenir sur ce point. Ce que dans les le Saintes Écritures, je vais quand même les lire, l'apôtre Paul a eu à pouvoir dire quelque chose. Regardez, c'est dans Acte au chapitre. 1. Je lis pour cinq minutes et puis bon, nous allons peut nous, nous séparer. Acte au chapitre 4. Oh, chapitre 26, pardon. Acte au chapitre 26, je pense que c'est cela, oui. Voilà. Acte au chapitre 26. Et puis... Voilà. Désolé. Oui. Verset 15, il dit... Euh, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il rend son témoignage. Hein? Mais lève-toi, verset 16, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds « Quand je su apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Donc le Seigneur a parlé à cet homme d'une manière assez claire et aussi précise de ce que le Seigneur va faire avec lui. Et ce que lui, il va faire aussi pour le Seigneur. Parce que on peut pas, comme l'avons eu à pouvoir l'entendre, on peut pas s'élever aujourd'hui. et C'est ça qui tue en fait le peuple aujourd'hui, en fait, avec tous ces, ces églises qui sont qui sont à gauche et à droite, effectivement, avec des hommes qui n'ont jamais rien eu à voir avec Dieu et qui n'ont même pas eu une expérience avec Dieu. Et ce sont ces gens-là, effectivement, qui se mettent avec avec, ces, ces, ces, ces, avec ces, ces qu'ils ont eu comme déduction de beaucoup de choses et qui continue à pouvoir parler. Et les gens croient à cela. Parce que les gens ont facile à croire, ils ont facile à croire, effectivement, les choses qui sont erronées. C'est ça le grand problème, effectivement. L'homme n'aime pas la vérité. Parce que la vérité, effectivement, c'est la chose qui te, qui te, qui, qui, qui, qui te restaure, d'abord, qui te nettoie d'abord l'homme. Or l'homme, il aime ses habitudes. Ah oui, l'évangile social vous donne toujours effectivement dans les sens dans lesquels vous allez. C'est sûr et certain. Et, et les hommes ont tendance à pouvoir être comme ça. Pourquoi Parce qu'ils veulent attirer effectivement aussi beaucoup de gens dans leur suite, effectivement. Parce que quand, quand Dieu ne t'a pas appelé, tu n'as qu'un seul souci, effectivement. C'est que tu sois célèbre. Mais c'est sûr et certain. Tu dois faire de bruit pour qu'on puisse savoir que tu es présent, tu es là, effectivement. Parce que tu, parce que tu ne connais pas effectivement aussi ce que Dieu veut faire. Mais parce que tu veux le faire, tu veux que les gens connaissent que tu as quelque chose, alors que tu n'as rien. Mais quand quelqu'un a quelque chose, il ne fera jamais de bruit. Parce que quand Dieu veut être sœur, frère, c'est aussi la même chose que vous et moi. Un fils de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie, sa façon de parler et même changer, il n'a pas cherché à ce que les gens voient qui il est ou qui elle est. Effectivement, comme je dis effectivement dans mon vie, Eve n'était pas partie chercher à Adam. Non. Non, c'est, c'est, quelque chose qui, parce que vous n'avez pas la chose qu'il faut. Parce que quand une femme a quelque chose qu'il faut, effectivement, elle est tranquille. Pourquoi les tralalala, tralala, si, si, cela? Si, si, si, si, si. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur Vraiment. Tu as fait de toi en tant que femme, il t'a donné la beauté. Mais Pourquoi tu, c'est pas, tu ne sais pas que tu n'es pas, pas belle. Tu vas ajouter les ceci, tu vas ajouter de cela, et de ceci, et de cela. Quand je dis, par exemple, quand je vois le coiffure, il y en a, des sont comme si des montagnes sur la tête, des tours Eiffel. C'est pas possible! Hein? Frères et sœurs, respectez-vous. Dieu t'a donné ce que tu as, mais nettoie simplement, coiffe-toi bien, mais il ne faut pas exagérer. C'est pourquoi Parce qu'on n'est pas bien à son intérieur. On a un complexe, je ne pas, un complexe de ceci, on doit tirer, on doit faire ceci, et puis on... ça n'est même pas à toi, ce sont les choses fabriquées. Amen. Comment tu qui tu es pitié de nous, frères Alpha. Regardez, alors ici, il nous dit vous fâchez oh les temps toujours 5 minutes il dit mais lève-toi tiens-toi sous tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai vous savez je reviens à Graël je lui dit mais aujourd'hui toi Graël tu peux te souvenir du jour où Dieu t'a visité même si quelqu'un dit Graël toi tu ne connais Dieu toi tu ne me pas même pas de parce que tu sais toi-même et puis, l'expérience que tu as, pourquoi tu as pleuré? Parce que tu as répentance, et là, quand on la vie bien, c'est la même chose, effectivement. Vous vous souvenez? Je lui ai rendu témoignage, effectivement. Il dit, vous vous souvenez quand je suis parti aux Philippines? Il y en a de ceux ci qui sont présents. J'ai, quand je voulais pas prêcher, parce que j'avais déjà prêché partout, vous vous connaissez les histoires, effectivement. Puis je j'ai demandé au pasteur, là, de pouvoir prêcher lui. Parce que j'étais fatigué, et tout ça. Et je lui ai fait supplier, même. Et les pasteurs, il n'est pas venu. Et on est venu me chercher, il dit, voilà, via la réunion. J'ai dit, mais non, mais il n'est pas, non, non il n'est pas là, il n'est pas là, dit, mais oh j'ai descendu, j'ai dit, Seigneur, je suis tellement faible. Puis j'étais assis, les frères a conduit les cantiques. Je pensais que pendant les cantiques, je regardais que les frères rentrent, ils ne rentrent pas. Je vous dis, j'étais sincère, frère, parce que j'étais fatigué. <rire> et voilà que je passe du haut de la chair, évidemment. J'ai pris seulement l'écriture et j'ai commencé à pouvoir apporter la parole et parler, effectivement. là. Et tout d'un coup, j'ai dit, les Jésus dont je parlais de la Bible, il est présent ici. Vous vous souvenez, non Amen. Il y avait un monsieur qui était là, directeur de l'hôtel, qui pour la première fois était là. Et puis, bon, quand il a entendu, et alors la puissance de Dieu descendit, comment comme s'est passé les gens, là, les gens pleuraient. Et puis, quand j'ai terminé la réunion, je priais, puis je commençais à sortir. Ils ont fait une ligne comme ça, parce que chacun voulait me serrer la main. Alors, euh, j'avançais, on me serrait la main, et puis j'arrive à ce monsieur-là. Je vois, avant qu'il me serre la main, il se met à genoux. Et il se met à genoux. non s'il te plaît il dit, pardon monsieur, je dis, moi je suis pas digne, pourquoi tu dois te jeûner Je suis qu'un homme comme deux. ah Il tremblait. Et je, je les salue, puis je suis passé, puis je suis monté, j'étais fatigué. Il n'a pas dormi de nuit, la personne. <rire> la parole qui est rentrée dans son âme a travaillé la personne. Qu'est-ce qui s'est passé Il a dit, mais quand cet homme-là disait que c'est Jésus est ici, eh ben il s'est dit, c'est tenu à côté de moi. Et il m'a touché. Oh, il dit quelque chose de contrairement à tout le mal que j'avais. Il dit d'ailleurs, vous savez, il dit, mais j'étais en, en, en, en préparation du divorce avec ma femme. J'ai été déjà dans la poursuite, mais quand je suis rentré chez moi à la maison, après cette main, après ce que j'ai entendu, effectivement, je n'ai pas pu dormir. J'ai dit à ma femme, je t'aime, chérie, euh, plus de divorce, mais c'est vrai, frère, ce que je dis. Et dit non, j'ai dit, commencé à aimer ma femme, mon cœur a été changé, et puis je n'ai pas dormi, je commençais à pouvoir avoir le désir tout le temps d'écouter la parole de Dieu. J'ai dit, compris, mais je deviens malade ou quoi Il s'est réveillé le matin, c'est comme ça qu'il a dit, s'est réveillé le matin, il a appelé donc le frère qui... Il était là, effectivement, s'il qui est à l'hôtel et qu'il venait me chercher. Et puis, il lui a parlé en haut, il dit, mais je vais voir cet homme-là en bas. Parce qu'il m'a me chercher parce que la voiture était dans le garage. Il dit, parce que, alors, il dit, euh, d'abord, avant de pouvoir venir me voir, il a demandé la permission. Est-ce que tu peux lui parler s'il peut me recevoir Vous vous souvenez de cela Et le frère, dans la voiture, il me dit, euh, frère, pardon, et, euh, le chef, donc le directeur, m'a demandé s'il peut vous parler. Je dis, directeur, vous oui, je peux vous parler parce qu'il a eu une expérience, qu'il veut parler avec vous. On me dit, il n'y a pas de problème. Il fait venir, il est venu, puis il rentre dans la voiture, il me demande, est-ce que je peux vous parler? Dit, mais puisque vous êtes là, parlez-moi. Il dit, je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé. je vous racontais là, je dis, vous êtes devant, vous prêchez, et puis quelque chose s'est passé, mais quand vous prêchez, c'était comme vous avez vu mon cœur. Donc, tout ce qui était dans mon cœur, vous lui disiez. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, cet homme ne me connaît pas, lui il vient, effectivement. Et puis, quand vous avez dit que le Jésus de la Bible dont vous avez parlé était là, eh ben, ce Jésus était là, à côté. Et il m'a touché, et puis tout le mal qui était au-dedans de moi sont sortis, je suis rentré chez moi à la maison, je suis réconcilié avec ma femme, effectivement. Mais je suis troublé pour quelque chose. J'ai dit, mais j'ai dit quoi? Mais c'est parce que depuis que j'ai entendu, et puis j'ai compris que vous allez prêcher quelque part là-bas, la nuit, j'ai pas dormi. Je voulais toujours venir écouter ce que vous allez prêcher. Il dit, mais je dis c'est pas possible, ça, je suis normal. Il dit, mais, il dit, ça me travaille. Il dit, j'avais cette soif, cette soif, je veux venir entendre ce que vous voulez. Il dit, est-ce que c'est normal? Ça me dit, c'est normal, parce que c'est pas moi que vous avez, qui vous a touché, c'est le Seigneur. Et il est normal que vous aimez la parole de Dieu. Et nous sommes partis, il a été baptisé ces jours-là. C'est pour dire que, j'expliquais, je c'est pour dire que, vous savez, le Seigneur est toujours présent. Le problème, c'est notre disposition. Je voulais toujours dire, frères, ma soeur, quand je me tiens, vous ne savez vous ne voyez pas très bien ce qui se passe ici. Et vous doutiez souvent, vous doutiez souvent. Et pourtant, Dieu, vous a donné des preuves ici. Ah, je n'ai pas entendu. Amen. Juste l'expérience. Ça passe peut-être un peu, je avec Marie toujours, quelqu'un qui a vu aussi, c'était toi, non C'est Marie ici que vous voyez, elle était malade, vous vous souvenez Amen. Et tu te souviens de moi. Je suis passé simplement sur elle, là. Mon ombre simplement a fait que Marie est guérie. C'est vrai pas vous avez, non? Vous avez entendu l'autre là avec les vêtements, non? Il a pleuré, il a dit, Seigneur, Seigneur, je puisse seulement toucher ce vêtement. Il a pris mes chemises, mes vêtements. Donc, nous vivons quand même des choses qui sont bibliques, qui sont On ne fabrique pas, on ne cherche pas à pouvoir fabriquer, on a, Non. C'est Dieu lui-même qui fait, en fait, des choses, tellement que les gens, parce que les témoignages que les gens rendent, c'est parce qu'ils ont vu. Vous vous souvenez quand même? Les soeurs, la sœur, qui était assise dans la salle, à bas Afrique, il a vu quoi? Il a vu la colonne de feu étant assise, ses yeux ouverts et regarder, et voir l'autre frère, l'autre soeur, je montais la chair effectivement, il voit quelqu'un de très grand avec de longs cheveux comme ça, mon ombre était comme celle-là donc c'est pas des choses que on fabrique effectivement, c'est pour dire que il est toujours présent, le problème c'est nous, le respect la considération de ce que notre Seigneur fait effectivement dans, dans notre vie, et parce qu'il nous a fait sortir d'un endroit ah nous allons chanter un cantique. <rire> Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais les raconter. Viens mon grand, viens. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais les raconter. Ah, que Dieu te bénisse. On a un don. hein. hein mon grand, continue là-dessus. Je ne saurais raconter Il a sauvé du Dieu a fait pour moi, j'ai mis jamais...